Bienvenue dans ce tour d'horizon de YakForms. Forms. est un logiciel libre et gratuit vous permettant de créer rapidement des formulaires et sondages en ligne. Facile à prendre en main, il peut être utilisé par n'importe qui. Et puisque c'est un logiciel libre et ouvert, vous pouvez le déployer sur votre propre infrastructure technologique si vous désirez davantage de contrôle et de personnalisation. YakForms est une alternative simple à Lime Survey, Google Forms ou SurveyMonkey. Vous pouvez utiliser YakForms pour sonder facilement vos membres, clients, partenaires ou tout simplement vos amis ou vos proches. Les réponses aux sondages que vous créez peuvent alors vous aider à améliorer votre produit ou service, récolter des idées pour un tout nouveau projet, ou planifier un événement. Si vous ne désirez pas installer et déployer YakForms sur votre propre serveur Web, la méthode la plus simple est d'utiliser l'une des instances publiques gratuites, telles que les formulaires Facile, fournis par l'organisme à but non lucratif Facile, ou bien FramaForms, fournis par l'organisme à but non lucratif Framasoft. Prenons l'exemple de FramaForms. La première étape est de vous créer un compte. Une fois connecté, vous pourrez simplement cliquer sur le bouton « Créer un formulaire vierge » pour commencer la création d'un formulaire à partir de zéro ou à partir d'un gabarit public créé par d'autres usagers. Lors de la création d'un formulaire, vous choisissez d'abord le titre et la description pour bien accueillir les visiteurs. Vous pouvez joindre des fichiers, tels que des images, documents, feuilles de calcul ou présentations pour bien informer chaque personne qui remplira votre formulaire. Vous pouvez également éviter d'autres usagers de la plateforme à avoir accès aux résultats de votre sondage, si vous le désirez. Une fois ces paramètres de base enregistrés, vous pourrez alors concevoir les questions de votre formulaire. Il vous suffit de glisser déposer dans le formulaire les types d'éléments que vous voulez ajouter, tels qu'une zone de texte, un champ de date, un champ d'adresse courriel, des questions à choix multiples etc. Après avoir créé un élément du formulaire, vous pouvez le glisser-déposer pour changer l'ordre. Vous pouvez le supprimer avec le symbole de corbeille dans le coin supérieur droit, le dupliquer avec le bouton « Copier » dans le coin inférieur droit ou en configurer les paramètres grâce au bouton en forme de crayon dans le coin supérieur droit. Vous pouvez ainsi facilement changer l'apparence, le contenu et les réponses possibles pour chaque question. Vous pouvez également regrouper visuellement un ensemble de questions grâce au groupe de champs ou au saut de page. Dans l'ensemble, la prise en main de cet outil de conception de sondage est très simple et nous vous encourageons à l'essayer quelques minutes pour constater par vous-même la convivialité de cet outil. Une fois votre sondage prêt à être publié, vous pouvez alors partager le lien de participation du sondage à votre entourage, récolter les réponses, et analyser ou exporter les résultats. En effet, YACFORMS inclut une jolie interface d'analyse statistique fournissant des diagrammes interactifs représentant l'ensemble des réponses collectées dans votre sondage. Toutefois, si vous désirez faire une analyse plus poussée, vous pouvez toujours exporter les données vers le format Microsoft Excel ou dans le format standard Texte délimité, compatible avec tout logiciel de tableur tel que LibreOffice Calc. Bonne exploration de ce logiciel libre très utile pour tous vos sondages et formulaires.